I'm <laughs> not J'espère que vous avez tous la forme, moi ça va impeccable. Hein. Bon, vous m'excuserez sur cette vidéo, je roulerai pas trop trop vite parce que j'ai toujours mon kit chaîne qui n'est pas changé, hein, donc c'est toujours le kit chain euh, qui est globalisé. Donc je vais pas trop trop tirer dessus, pas trop foncer non plus. Je vais essayer de l'aménager, tout hein. ah, bon, simplement mais sinon parce que je vais la changer dans le kitchen en fin de mois parce que le temps que j'amène ma voiture en révision au contrôle technique plus le, la révision après je l'amènerai chez Honda ça, ça, là ça va être le mois j'en je avoir au moins pour 600 euros ouais, révision de voiture j'en je ai pour 230 euros 80 euros de contrôle technique pollution plus contrôle technique plus j'en je avoir au moins pour 300 euros pour changer kitchen plus révision des 12 000 à couture chez Honda peut-être un peu moins peut-être 250 enfin, en gros j'en je aurai entre 500 et 600 euros qui va dégager, ça fait plaisir. Bon voilà, bon sinon je vais revenir vite fait, vite fait, vite fait sur la nouvelle, euh, s'appelle euh, moto qui a été présentée par Honda au salon de Milan. Je crois que c'est la CL 500, si je ne me trompe pas. Euh, pour moi ça a été le gros gros coup de cœur. Alors, je vous dis, je cache pas, euh, c'est gros coup de cœur du de, de, de design. Bon, vous connaissez, moi j'aime beaucoup les, les styles rétro ou néo rétro comme la mienne j'aime beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment c'est vraiment mon style de moto, j'aime aussi les, les sportifs, même les, les, les roadblocks plus agressifs, mais c'est là que j'ai une préférence pour ça enfin moi j'ai deux préférences dans la vie, c'est soit les trails trail motocross hein. je viens de ça bon. ou alors les, les, les, néo, les rétro néo-rétro, et là ce, ce, ce design là qui est un dérivé de la CMX 500, hein, mais avec un, un cadre plus scrambler euh, moi j'aime énormément le seul j'ai trouvé c'est ce moteur de 500 cm3. Disons que pff, moi j'aurais préféré, je comprends pas, la... je... Voilà, je comprends pas la logique de Honda. Hein. De... Voilà, si vous voyez ralentir un petit peu, c'est normal. Hein. Je... je ménage la, la chaîne, hein. j'ai pas envie qu'elle me pète dans les... Dans, les... dans les mains avant que je la mène en révision. C'est au valiser, me se méfiez. Euh... Comment dirais-je Ils ont un moteur de 750 cm3 qui, vont, qui sont qu'ils ont sorti de tout là, voilà, qui équipe la Transalp. Pourquoi pas l'équiper dessus Je ne comprends pas la logique. Alors, soit c'est parce que. le la, comment on appelle ça Soit c'est parce qu'ils veulent dire voilà, il y a la crise économique, donc on sort des moteurs qui ne consomment pas. Donc c'est notre logique là. Bon, ça se comprend, ok, mais. Tant pis, soit c'est joue je, ou alors ils se disent Comment on va faire comme la CMX On va d'abord sortir un moteur 500 cm3 et on va prendre la température pour voir si elle se vend bien et ensuite on l'équipera d'un 750. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour la CMX. Hein. Ils ont d'abord équipé d'un 500 cm3, ils ont vu que ça se vendait très bien, ils l'ont équipé du moteur de l'Africa Twin dessus, le 1100. Moi bon, je pense qu'ils vont faire exactement pareil, vous allez voir, ils vont faire un dérivé comme ça. Ils vont dire d'abord la 500, on va prendre la température, si ça se vend bien, on va l'équiper soit à 750, et ensuite, si ça se vend toujours bien, on l'équipera à 1100 du, du moteur d'Africa Twin. Je pense. Moi, je sais que la mienne, je vais la garder pour l'instant. De toute façon, il n'y a aucun roster qui est aussi belle que la mienne, avec un si bon moteur et vraiment polyvalente comme ça. Le 4 cylindres, c'est vraiment excellent. Euh, mais s'il venez par exemple à sortir ce même modèle 750 cm3 ou 1100, putain, c'est banco direct. Je revends la mienne direct et je l'achète. Ah ouais, direct. C'est vraiment un modèle que j'adore avec ce pot qui sort bien sur le côté comme ça. C'est vraiment cette inspiration scrambler à la Dugati Ah ouais, avec en plus donc, la fiabilité, la finition Honda comme ça. Putain, moi, c'est banco direct. Je sais qu'il y en a certains qui ont dit Ouais, elle n'est pas terrible, tout ça. Ou alors elle manque de ci, de ça. Moi, franchement, j'adore. J'adore énormément. Là, ça fait vraiment rétro, vraiment plus que la mienne, beaucoup plus que la mienne. La mienne ça c'est du néo-rétro, hein, c'est un mix, hein, c'est ça ça, ça, un petit peu futuriste quand même. Moi j'aime vraiment les trucs vraiment bien rétro comme ça. En plus avec un super son double sortie, un, un pot en double sortie comme ça, ça ronfle bien, ça pétarade quand vous relâchez. Ah, c'est vraiment excellent. Je trouve le design vraiment vraiment top. Euh, attends, je me calme un peu parce que je commence à faire des pointes de temps en temps, j'entends ça m'exciter moi-même. Il vaut mieux que je me connaisse. Euh, Comment ça s'appelle ça Bon, enfin, elle est ovalisée, mais comme vous l'avez montré, il y a toujours dans la, dans la, dans la tolérance. Disant qu'elle elle, elle, qu va entre 4 et, et 4 et 3. Voilà, elle se bat, elle... elle, elle comme je l'avais montré, hein, elle, elle va entre 4 et 3, 4 3, 4 3. Ça fait un effet de vague. Donc, elle ne dépasse pas... Elle ne monte pas au-dessus de 3. Donc Je suis toujours dans le... Dans le, dans le comme ça s'appelle la tolérance. Donc, il n'y a aucune contrainte ni dans le pignon de sortie de boîte, ni dans la couronne, ni dans rien du tout. Donc, mais simplement, quand vous relâchez les gaz, ou que vous rétrogradez, ça fait... Voilà Parce que la, la chaîne sautille quoi, elle sautille sur le pignon et sur le, la, la couronne parce qu'elle elle, elle, elle, elle oscille, la, la, la chaîne, enfin, voilà. bon bref, pour revenir que, euh, une moto que je trouve vraiment bien, vraiment excellente, vraiment intéressante, euh, si la sorte en 750 on Honda, écoutez moi, écoutez la fanbase, euh, je l'achète direct, direct aussi, là par contre je revends la mienne de suite et là oui ça me ferait lâcher le 4 cylindres pour un bon 750 cm bicylindre, nouveau moteur comme ça avec un, un beau cadre comme ça bien rétro là j'achèterais très bien franchement vraiment vraiment gros gros gros coup, couture enfin, pour moi en tout cas c'est gros coup de cœur. mais écoutez en tout cas je vous remercie de votre fidélité je vous souhaite un bon ride on est déjà 1918 abonnés c'est énorme. Si on pouvait arriver à 2000 avant Noël, avant janvier, je vais dire, ça serait vraiment top. Bon. <rire> en tout cas, je vous remercie à tous et toutes. Je vous souhaite un bon de cette attention sur la route. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Allez, ciao, ciao.